Parce qu'elle veut protéger son terrain de jeu. Parce qu'il veut faire partie d'une communauté engagée. Parce qu'elle veut inspirer la génération future. Parce que l'océan est là. Parce que chacun a ses raisons. Mais ensemble, nous pouvons changer la donne. Car ensemble, nous sommes Surfrider.